Salut! Aujourd'hui, on va parler loi travail et chômage. Alors, c'est la deuxième grande réforme du droit de travail qu'on a en deux ans. Et la grande justification de ces réformes, c'est que le droit du travail il serait trop protecteur, il serait trop strict en France et que ça empêcherait les patrons d'embaucher. Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est assouplir le droit du travail pour libérer les énergies, redonner confiance aux entrepreneurs et enfin permettre de faire baisser le chômage de masse. Alors, nous, on s'est dit, ce serait bien comme histoire. Mais ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est vrai? Donc, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé regarder les études en économie et on est allé voir si effectivement baisser le droit du travail, ça allait permettre aussi de baisser le chômage et là ce qu'on a découvert c'est qu'en fait en 30 ans de recherche on n'a aucune preuve que diminuer le droit du travail, ça diminue aussi le chômage. Alors, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est une interview sur France Inter. Alors, c'était une interview de Philippe Aguillon, qui est un des conseillers économiques principaux de Macron, et c'est une des têtes pensantes derrière les lois travail. Et Philippe Aguillon, le journaliste lui demande alors est-ce qu'on a au moins une preuve que flexibiliser le droit du travail, ça va faire baisser le chômage Et alors là, on a vu un truc très bizarre. On a vu Philippe Aguillon qui s'est mis à bafouiller, il était complètement en PLS, il était incapable de citer la moindre étude. -là. Mais ça, vous nous le dites au doigt mouillé, il c'est prouvé eu, scientifiquement, il y a eu des études, qui le... voilà, il y a des études, pas, je peux pas pas bah, vous dire voilà telle étude, mais enfin je sais que c'est voilà, prouvé, c'est établi. Et alors là, on, moi j'ai fait de la recherche, ne pas savoir citer une seule étude sur ton domaine, c'est hallucinant, c'est comme si tu étais boulanger et que tu étais incapable de donner le nom de tes pains à tes clients, c'est juste pas possible. Bon bah du coup on allait allé faire le travail à sa place et on a épluché 30 ans de recherche sur les effets de la flexibilisation du droit du travail, sur le chômage. Et l'emploi. Et ce qu'on a découvert, c'est que des études, il y en a eu vraiment dans tous les pays du monde, sur, dans des situations de croissance, de récession, vraiment dans toutes les situations. Et euh, ces études, au début, dans les années 90, il y en avait certaines qui trouvaient un effet, d'autres qui trouvaient pas d'effet. Du coup, c'était très controversé. Mais depuis quelques années, en fait, la situation est devenue très claire. Toutes les synthèses disent la même chose. Le premier point, c'est que on n'a aucune preuve que flexibiliser le droit du travail, ça fait baisser le chômage. Ça, c'est très clair, tout le monde est d'accord. Et le deuxième point, c'est que flexibiliser le droit du travail, peut-être que ça créerait des emplois. Alors, ça paraît bizarre. Comment c'est possible que ça puisse créer des emplois si ça fait pas baisser le chômage En fait, la raison est toute simple. Les études qui montrent des créations d'emplois, c'est très majoritairement dans des petits secteurs. Donc, en fait, on peut créer des emplois dans un secteur en en prenant d'un autre. Et au final, ça ne fait pas baisser le chômage. Et euh, ces études qui trouvent des effets comme ça, en plus, c'est des effets généralement très faibles. Donc si on prend l'ensemble des études, et notamment les plus récentes, ce que nous dit la science économique, c'est très clair. Flexibiliser le droit du travail, on n'a pas de preuve que ça fait baisser le chômage. Et dire le contraire, bah tout simplement, c'est faux. C'est pas conforme à ce que dit la science économique aujourd'hui. Il n'y a tellement aucune preuve que flexibiliser le droit du travail ça fait baisser le chômage que même les institutions internationales, le FMI, l'OCDE, la Banque Mondiale, qui étaient au taquet pendant les 30 dernières années pour dire à tous les états que flexibiliser le droit du travail c'était vraiment la solution pour faire baisser le chômage. Toutes ces institutions internationales là, qu'est-ce qu'elles disent depuis quelques années Elles disent non, bah en fait on s'est trompé, il n'y a aucune preuve que faire baisser le droit du travail ça va faire baisser le chômage. Et si vous voulez par exemple la Banque Mondiale qui était au taquet dans les années 90, dans un rapport de 2013, elle nous dit tout simplement faire baisser le droit du travail ça a un effet positif ou négatif sur l'emploi et dans tous les cas c'est très faible donc euh, super <rire> donc maintenant c'est très clair si on dit qu'on fait ces réformes là pour faire massivement baisser le chômage bah, c'est un mensonge ça correspond pas à l'état du savoir tout simplement par contre flexibiliser le droit du travail ça a un effet qui est très très clair et sur lequel les économistes sont d'accord c'est que ça fait exploser les inégalités de revenus parce que flexibiliser le droit du travail pour les salariés les plus qualifiés qui sont en haut de l'échelle des revenus pour eux ça pose aucun problème ils sont très demandés ils passent d'un emploi à l'autre c'est très bien et leurs revenu en fait dans les cas 20 30 dernières années ils ont fait que continuer à augmenter avec toutes ces réformes ça leur pose aucun problème pour tous les autres salariés qui sont plutôt en bas de l'échelle des qualifications et eh ben flexibiliser le droit du travail ce que ça veut dire ça veut dire euh, faire baisser ou contraindre leurs salaires, ça veut dire les mettre en concurrence les uns avec les autres et les obliger à, à accepter des salaires plus bas, à travailler plus, pas forcément pour gagner plus. Ça les oblige à accepter des conditions de travail qui stagnent, qui, ou qui se dégradent. Et pour eux, flexibiliser le marché du travail, ça veut dire des situations, une situation qui s'empire. Ok, donc maintenant on comprend pourquoi Philippe Aghion, l'économiste en chef de Macron, a euh, été si gêné quand il était au micro de France Inter. C'est que tout simplement ces réformes du droit du travail, qui en plus ont été imposées par le haut, hein, parce que l'El c'était le 49.3 et maintenant la loi de travail xxl c'est avec les ordonnances en fait elles n'ont tout simplement aucun fondement scientifique la science économique nous dit que elles ne vont pas faire baisser le chômage par contre ce qui est sûr c'est qu'elles vont augmenter les inégalités de revenus et évidemment compliquer encore la vie de pas mal de gens donc n'hésitez pas à regarder en source euh, le travail de documentation et surtout surtout surtout à partager la vidéo au maximum bah, pour diffuser l'information parce qu'à notre connaissance on est les seuls à vraiment avoir fait ce travail de vérification de ce que disait la science économique sur cette question quand même méga importante euh, donc, moi, bah, ça m'a fait plaisir de passer de ce côté-là de la caméra. Je vous dis à très vite. Et euh, je sais pas. <rire> <rire> <Dans> ta gueule. <rire>